Alors, comme vous le savez, je vais très souvent aux états unis et au Canada pour suivre des formations avec les meilleurs coachs au monde pour pouvoir ramener de la valeur ajoutée à vous, à mes clients, lors de mes séminaires, etc. Dans le cadre d'une formation au Canada, et j'aime bien aller au Canada parce que j'ai mon frère qui est là-bas. Donc, j'avais fait une formation avec T. Harbecker. le jour je rentrais le soir éclaté il m'avait fait une surprise, mon frère, on s'est retrouvé chez lui à la maison avec du monde. Et parmi les invités, il y avait un charmant monsieur, la discussion était... Impeccable Et d'un coup, d'un seul, il s'est dit, « Guys, I have to go. » Je dois y aller. Je dis, « Mais non, mais reste avec nous. Il faut qu'on dîne, etc. » Et là-dessus, il me donne cette phrase magique, surtout dans la bouche d'un homme. Il me dit, « You know what I gotta go because happy wife equal happy life. And I definitely want to have a happy life. » J'ai fait, « Yuck !» Et en fait, en résumé, il a dit « Non, non, non, une femme heureuse égale une vie heureuse et moi je milite pour avoir une fille heureuse ». Et il a totalement raison. Une femme, souvenez-vous, a la faculté d'amplifier tout ce qu'on lui offre. Donc si vous lui offrez vraiment une qualité de vie sympa, une attention et puis euh, être à l'écoute de ses besoins, elle va vous le rendre fois un milliard. Et le contraire est aussi vrai, si vous lui offrez des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle attend, eh bien votre vie va devenir un enfer. C'est pourquoi messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, votre femme a des besoins, il va falloir être à l'écoute de ses besoins, il va falloir être le premier à, à donner pour pouvoir recevoir au moins x3, x4, x5 ce que vous allez donner. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Richard de Montréal qui l'a dit. De la bouche d'un homme, je pense que a encore beaucoup plus de crédibilité. C'était Nahid de la chaîne,